Quoi, tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on vient d'assister à une soirée footballistiquement absolument pas mal. On va pas se mentir, le Paris Saint-Germain est descendu à Marseille cette fois-ci, non pas pour se manger des fessées, non pas pour se faire ligoter, étrangler, malmener, hein, humilier, vandaliser, escroquer. Non Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain est descendu à Marseille avec un esprit revanchard. Et qui est-ce qu'ils avaient à leur côté Kylian Mbappé. Quand Kylian Mbappé n'est pas là, le Paris Saint-Germain perd. Il est parti dix jours, dix jours de défaite. Il est revenu, on n'arrête pas de gagner. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'encontre de ce joueur qui vient d'égaler Edinson Cavani au rang des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain 200 buts, tu te rends compte Hein Tu penses que lui c'est un bambin que c'est un enfant Que lui, on lui donne des contrats à signer et qu'il ne va pas honorer son contrat Tu penses que lui, il ne prend pas son métier à cœur hein? Comme tout bon travailleur. Quand quelqu'un, tu lui donnes une tâche, qu'est-ce qu'il fait Il accomplit sa tâche. Kylian Mbappé, il a marqué quoi dans son contrat Il a pas marqué attaquant. Hein? Il a marqué buteur. À tout moment. Et on voit qu'à tout moment, le nec. Il n'arrête pas de marquer Oh là là D'où viens-tu de Bondy Et on a vu Kiki de Bondy. Il est arrivé hein, au Vélodrome. Il a dit à tout le Vélodrome. Bon, c'est vrai, vous êtes un club qui a une histoire. Vous êtes le seul club qui avait remporté la Ligue des Champions. Mais tout ça, c'est parce que j'étais pas né. Maintenant que je suis né, vous allez voir. Il a mis le premier but. Tout le monde a commencé à dire oh, « oui. on a commencé à entendre des sifflements, on a commencé à voir des gens, euh, bizarrement, qui avaient envie d'aller aux toilettes, mais qui ne sont pas revenus dans le stade. Hein » Et On a pu voir aussi Kipembe, euh, qui est revenu par contre, lui, dans le stade. Voilà, donc euh, grosse force à Kipembe, on espère que ce n'est pas trop grave. Voilà, le staff médical, je ne sais pas ce qu'ils font, hein je ne sais pas ce qu'ils consomment, je ne sais pas c'est quoi qu est le, leur truc. Mais bon, bref, on revient à Kylian Mbappé, hein il fait marquer Messi. Il fait briller Messi. Et puis Messi le refait briller. Hein c'est du dono-dono. Tu me fais briller, je te fais briller. Oh non, ce match-là, il était beau. Hein. En tout cas, euh, Marseille n'a pas démérité. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, le stade était rempli. On a pu encore voir l'ambiance hein, que, ce, que, ce, que cette ville peut apporter. On voit que le club, il est important. là-bas, c'est une ville de football. Là. En tout cas, moi, je suis allé là-bas. Et franchement, Marseille, belle ville. Franchement, belle ville. Mais bon... Le Paris Saint-Germain euh, est meilleur euh, footballistiquement euh, depuis un certain temps. Vous nous avez frappé 3 buts à 1. On vous a frappé 3-0. Donc, on a fait un petit peu mieux. Bon, vous nous avez éliminé de la Coupe de France. Bravo à vous. J'espère que vous allez la gagner. Hein. Parce que c'est pas vous nous éliminer de la Coupe de France. Hein, et après, vous vous faites éliminer. Vous avez intérêt à gagner la Coupe de France. Parce que là, on vient de vous frapper... 3-0, donc euh, voilà, euh, je pense qu'on va plus se rencontrer euh, de la saison. C'était une, une, une bonne rencontre. Et en tout cas, on espère vous voir à la deuxième place avec Lens ou je sais rien. Là, c'est beau ce qui se passe. La Ligue 1, tu vois comment c'est chaud. Hein c'est terminé les matchs faciles pour le Paris Saint-Germain. Regarde comment le Paris Saint-Germain a joué là. Hein on a laissé le ballon aux Marseillais. Hein on leur a laissé le ballon. Et Kylian Mbappé était là pour piquer, était la chirurgien. Il est venu vacciner. Toute la défense marseillaise, il leur a mis combien de doses là Hein Alors qu'ils sont à jour, il est venu. « Bon, t'es pas à jour, je te vaccine. Boom, boom, boom » Boum, boum, boum, il est trop fort